Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire un levain de gingembre, aussi appelé Ginger Bug. Ça va nous permettre de faire n'importe quelle boisson fermentée euh, durant le temps des fêtes ou à d'autres moments de l'année vraiment super facilement. Il y a plein de moyens de faire des levains de gingembre, mais vraiment, le moyen le plus simple, c'est celui que je vais vous montrer. Vous avez besoin de gingembre, de sucre et d'eau. Les quantités de chaque ne sont pas vraiment importantes, mais si vous voulez vraiment mesurer, bah, ça de gingembre, une tasse de sucre, deux tasses d'eau. Ça va très bien marcher. Et ça, on va le blender, tout simplement. Donc, gingembre, le sucre, l'eau dans le mixeur. Et on le fait blender jusqu'à temps que ça soit vraiment bien réparti. C'est pas grave s'il reste des motons. L'idée, vraiment, c'est hein, de, de mixer pour pouvoir avoir là, plein d'oxygène dans l'eau. Comme ça, les levures vont se multiplier. Et, euh, et au bout de quelques jours vous fermez ça tous les jours vous, vous euh, mélangez un petit peu et au bout de 3-4 jours des fois un petit peu avant généralement rarement après vous allez commencer de voir des bulles sur les bords vous allez desserrer et vous allez sentir la pression quand il va y avoir la pression comme ça ben là c'est un exemple Là, on, en, on entend la pression, on voit des bulles sur les côtés. Ça veut dire qu'il est actif, votre levain de gingembre. Et quand il est actif, vous pouvez démarrer la fermentation de n'importe quel, euh, quel jus, euh, que ce soit du jus de pomme, du jus d'orange. Là, j'ai pris un jus d'orange, euh, tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu à l'intérieur. Je peux y aller au goût. Et euh, cette quantité-là, ça ne goûtera pas trop fort le gingembre. Donc, vous secouez bien et vous laissez sur votre comptoir... Pendant 24-48 heures. Vous allez voir des bulles se former sur les côtés. Et puis le, le bouchon va, va se gonfler. Euh, ça veut dire que c'est prêt. À ce moment-là, vous le filtrez, vous le mettez en bouteille. Vous pouvez le servir direct. Si vous aimez vraiment le gingembre, euh, vous pouvez le servir sans le filtrer. Ça va goûter un petit peu le gingembre, vraiment pas trop. Tout dépend de la quantité que vous allez mettre. Et puis euh, mettez-en... Euh, mettez euh, un quart de tasse sera largement suffisant ou vous pourriez même en mettre moins, l'idée c'est d'apporter suffisamment de levure pour que ça parte ce sera très très très faiblement alcoolisé, autant dire pas du tout si vous le laissez fermenter juste un 48 heures, 72 heures. mais si vous le laissez fermenter plus longtemps, c'est certain que l'alcool va monter si vous mettez un barboteur par dessus et que vous laissez fermenter pendant un mois par exemple, ben là vous aurez un 4-5% d'alcool, mais sinon juste quelques jours, ce sera vraiment très très léger et c'est le fun, c'est vraiment super facile donc voilà, voilà la vidéo de levain de Gingembre, aussi appelé « ginger bug ». Bonne fermentation!